Initialement, ça a passé par le contact humain. Je connaissais pas du tout euh, Philippe ni Valérie, mais ils faisaient du porte-à-porte. -porte. Puis tout de suite, euh, j'ai ressenti une, une connexion. On pouvait avoir un vrai dialogue. Euh, je venais de terminer un livre euh, par Jane Jacobs qui s'appelle « The Death and Life of Great American Cities», qui parle d'une vie de quartier. Et ils connaissaient d'abord le livre, ce qui était une bonne signe. Donc on avait un euh, partage de vision sur ce que c'est une, une communauté qui fonctionne bien. Tout simplement, ils voulaient encourager un dialogue sain, Puis euh, c'est essentiel, à mon avis, euh, de, de l'encourager. On a tellement de chances d'habiter de, de, un tel quartier. Il faut tout simplement euh, encourager le vivre ensemble, et euh, je pense qu'il va fournir l'occasion de, de mieux vivre ensemble.